toute première étape quand on reçoit un tissu, bah pour nous en l'occurrence ça, ça va être de le lyophiliser, de le broyer et puis ensuite on va passer une phase d'extraction avec des solvants organiques, donc on va appliquer différents solvants sur notre échantillon, euh, les, les graisses vont partir dans le solvant et puis nous après on va se concentrer du coup sur cette partie de solvant qui contient les graisses et là du coup on va... Hum, Ensuite, travailler dessus, on va pouvoir séparer différents types de lipides de manière à les rendre détectables par notre instrument. Une fois que, euh, que ça a été que passé dans notre chromatographe et que ça a été détecté, le détecteur donc nous donne un signal qui est plus ou moins intense euh, suivant la quantité de molécules présentes dans l'échantillon. Et en fait, ça, ça va se retrouver sur ce qu'on appelle des chromatogrammes. Donc euh, c'est juste une série de pics et chaque pic correspond à une molécule différente et l'intensité du pic, c'est-à-dire plus il est haut plus... Il est petits, ben, ça va être proportionnel à la quantité de, ce, de la molécule dans l'échantillon. Et donc nous, après, on va pouvoir identifier chaque pic, euh, est-ce qu'il correspond par exemple à un oméga 3 ou pas. Et donc euh, grâce à ça, on peut retrouver après la quantité d'oméga 3 qu'il y avait dans l'échantillon initialement, euh, donc dans le poisson finalement.